Air Antilles, la vraie compagnie low cost des Antilles françaises depuis 2002. À tous, comment allez-vous la Guadeloupe? Bonjour et bonsoir en même temps parce que nous sommes en rediffusion et en diffusion non-stop pour vous permettre de voir tous nos invités. Alors j'espère que ça va pour tout le monde, que vous avez repris du poil de la bête et que les vacances de Pâques se sont bien passées. Aujourd'hui, nous allons quand même maintenir nos gestes variés. On va continuer à nous protéger, à se protéger plutôt. On se lave les mains, on garde les distances, on porte le masque quand on est euh, à quelque part où il y aurait beaucoup plus de monde que de coprivé. Et ma foi, nous allons faire attention. Il faut continuer à faire attention. Aujourd'hui, nous allons recevoir ensemble dans cette émission un homme. Comme je le disais et j'aime à le dire, c'était une émission où on voulait consacrer tous nos espaces aux femmes qui bougent. Mais on s'est fait rattraper par les hommes qui ont dit Désolé, Raphaël, nous aussi on veut passer à ton émission. Et bien voilà. Quand on a du succès hein, avec les hommes, et voilà, les hommes ils débarquent. Et aujourd'hui, j'en ai avec moi. Euh, oui, du succès, j'ai bien hein, dit, quand on a du succès avec les hommes. Oh, Non, mais attends. Donc, euh, il y en a un avec moi, il s'agit de M. Georges Nandon, qui lui est amoureux des femmes. Parce que depuis des années, Georges Nandon euh, occupe une sorte... Ce n'est même pas une profession, je dirais. C'est quelque chose qu'il a en lui. C'est une, une passion. C'est une passion. Voilà. voilà. Et vous entendu, ça va, Georges. Ça va très bien, Raphaël. Et bonjour aux auditeurs de TDV. Et good morning, everybody. I am fine. Buenos días. Les cartes sont jetées, les dés sont jetés. Hein, je dis les cartes. En plus, oui. alors oui. il est trilingue, bilingue, euh, international, international hein, parce qu'il occupe une fonction de superviseur qui euh, l'emmène partout, un peu partout, avec, avec les femmes avec des femmes, pas n'importe quelle femme les plus jolies Oui, mais tu, tu sais Raphaël, les, euh, les, plus, belles les plus belles femmes plus de, la de la Guadeloupe, le monde de l'élégance et du prestige c'est, il faut avoir honneur à cela d'être une force l'élise, Guadeloupe contestant en le monde parce que parce, parce que, parce que, que je pas pas suis pas pas de quand de même je suis, mais nous nous créons criolophones avant tout Adrien, nous sommes criolophones il ne faut pas oublier que petits cases nous tu manger un nous crée, typiquement ça nous va exporter dans le monde à travers ce travail là, nous va faire là. Et on est fiers de dire ça parce qu'on combattant pour la Guadeloupe. Tout le monde sait ça d'ailleurs. Et on résistait et on gagnait la participation dans la Guadeloupe. Place. On gagné et on est Et en est fiers de... de faire Guadeloupe profiter à travers le monde. On a fait aussi Mister Monde aussi et à travers le monde. Avant n'importe quoi, ça. Ah, ouais, ouais. et là monsieur voyage avec ses femmes et, et montre notre beauté, notre culture à travers le monde il a combien mis sa mise à déjà ben écoute, j'en ai, ai, ai, ai, ai, ai plus de 25, 25 aux représentations, oui. mais j'en ai 12 concours que je fais chaque année, j'ai l'opportunité d'envoyer, que j'ai gagné aussi à travers 26 22 ans c'est une belle histoire et je suis prêt à l'écrire avec les lettres d'amour et avec toi Raphaël qui est une, une animatrice de cœur et de cette télévision qui m'a accompagné à Tokyo avec Megan Moroz, la ravissante Mégane Moroz qui a été une excellente candidate et qui a bissé avec moi, avec Miss... Euh, grande en Birmanie, où je disais que j'ai rencontré la grande dame, la force de l'église, Ansan Soshi, et que c'était pour moi un honneur d'avoir rencontré cette dame. J'ai rencontré aussi Benazir Bhutto, l'ancien premier ministre du Pakistan, assassiné par la jeune militaire, qui a été deux fois au premier ministre, et comme je disais, c'était la première fois qu'une femme devenait premier ministre d'un pays musulman. L'histoire le dit clairement. Benazir Buto, que j'ai eu beaucoup de sympathie pour elle, qu'elle plus de ce monde. Aujourd'hui, je suis en relation avec son fils, Bilawal Bhutto. il est aux Émirats arabes unis à Dubaï, et le président Mandela que j'ai rencontré en Afrique du Sud, lors de la soirée de Miss World Final, c'était en 2008, je crois, où la Guadeloupe concourait en Afrique du Sud. à Sun City précisément, la station, balnéaire de milliardaires hommes d'affaires sud-africains sur l'exode. On pas que après, mais ça, cette nous allons le rendez-vous est prévu à Hanoï le 6 décembre où Raphaël Dagonia, c'est l'information live, ah, et ATV en exclusivité, je vous la donne, sera notre accompagnatrice à Hanoï au Vietnam. À, Noah. à Noah. Voilà. Ah ben il faut que dès à présent, c'est le 6 décembre, et nous avons préparé le show avant. En, le 30 juillet prochain dans un hôtel de luxe de la Guadeloupe parce que faut oui, nous même... nous, nous, nous, et, toute absolument pour, et, et, et, et pourquoi, et pourquoi pas, pas un peu de rêve à nous notre fait action le faut le rêver et pourquoi pas. pas je fait, non, monsieur, pas le fais ça monsieur le responsable le sait on l'a fait cette belle aventure avec, avec Megan Moroz on va passer et faire découvrir les Guadeloupéens, les backstage oui. comme ah. ça là été après Turico rico Miss Monde, on l'a fait deux fois Miss Monde cette année parce qu'on est monté en décembre et il y a eu le Covid, il le choix a été reporté le 16 euh, mars dernier, et on a élu Miss Pologne, et peut-être, on parle le conditionnel... Mais Miss c'était un vote auquel celui qui a imaginé cela, qui a décidé que ce soit Miss Pologne, c'était bien parce que c'était Miss Pologne. Absolument. Mais nous le savons tous, mais comme Miss World, It's a big family, c'est une organisation internationale et qui s'occupe avant tout des œuvres caritatives. L'occasion était trouvée pour pouvoir aider un pays à côté Exactement. qui est l'Ukraine et qui souffre toujours après plus de mois et demi de guerre. Et nous, en Guadeloupe, où je dis que nous sommes impactés, le monde de l'élégance et du prestige et de la beauté est important, car l'essence, euh, le, le, euh, les produits alimentaires, le blé et, et pour les animaux et tout, c'est devenu considérablement cher. Et je suis bien placé, pour vous le dire quand je suis dans une autre activité, une autre culture de la Guadeloupe que je me bats, parce que je suis le président de l'Igallorum île des îles de Guadeloupe, le maïs coûte cher maintenant. Et les produits pour les animaux, ça devient exécrablement cher. On ne fait rien en Guadeloupe, on dépend totalement de bateaux qui viennent à Jarry pour nous donner les produits alimentaires. Quoi qu'il en soit, la vie est ainsi faite, Cette, ce conflit va perdurer, hélas, c'est comme ça la vie. Hein. Vous savez, la vie, elle est faite d'hier, de et de demain, et qu'il faut s'accrocher, et puis c'est tout quoi. Exactement. Alors je disais donc c'était la première fois que Miss Monde se faisait dans la Caraïbe après Puerto Rico et nous avons eu un séjour magnifique à Oyote Regency qui est le plus grand hôtel de Puerto Rico et le Miguel Acuello euh, International Space Convention nous a le show. C'était un grand une grande rendez-vous euh, de pouvoir faire représenter la Guadeloupe et aussi Saint-Martin's. Oui. J'ai eu deux représentants. Oui. Voilà. Alors, c'est Miss, euh, Miss monde Qui participe, qui participe à, cette, à ce concours de Miss International Alors, déjà, il faut re repérer déjà présent le travail fait à la mes collaborateurs sur le terrain. Nous recherchons des candidats déjà qui ont un potentiel. car mm -hmm. prendre un avion euh, de pointe mm -hmm. à pit et d'arriver à Paris-Charles-de-Gaulle, la base euh, technique euh, en zone internationale, pour après aller à Tokyo, à biomanie, à Manille, en Égypte, etc., à travers le monde, il faut avoir une connaissance aussi, déjà, de savoir prendre des connexions. Bien souvent, il y a des escales à Dubaï, par exemple, pour aller euh, aux au, au Philippines, c'est 22 heures de vol, il faut que la personne sache déjà, euh, il faut bien refuter la personne, ça prend quand même du temps. Et j'en profite pour remercier ici euh, Maxi Boutique, oui. car euh, il fait quand même euh, l'honneur de pouvoir M. Romanos, qui est un ami très proche, oui. la, les, le, le trousseau de ses candidats, car d'autres concours, vous savez, c'est les réseaux sociaux maintenant, il ne faut pas qu'on voit sur les réseaux sociaux tel vêtement a déjà été porté par, ou, par euh, une oui. miss, etc., etc. Cependant, il faut faire les choses bien en amont pour qu'on puisse avoir le label international. Sinon, euh, les, ça n'a pas de charme. On est critiqué sur les non, réseaux un, sociaux. Maxi Boutique ne l'aime pas n'importe quoi. Ah non, Maxi Boutique, oui. là, la, la plus belle pièce, robe de Maxi Boutique, euh, qui coûte quand même plus de 12 000 euros, a été portée par Anaïs Lacalmonti à Londres, à Miss Monde, et elle était fière de sa robe. Madame André, madame. qui est une grande amie, que je dis un grand bonjour et big force, car c'est un défi que ses parents prennent avec moi. Raphaël, et ce sont les gens qui, qui me portent dans le cœur. On a fait au bout de chemin 22 ans. Je les remercie tous, car on a pu tenir cette organisation à, qui m'a aidé à être le superviseur que je suis. Et je les remercie tous. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, et j'ai vu des vertes et des pas mûrs, mais on pourrait écrire une belle histoire. Et c'est une histoire qui est vraiment passionnante à vivre et merveilleuse. A wonderful, wonderful stories. Non, je, je, je m'éponge là et je vois que mon fils, il est en place, il m'adore, il m'adore. Tout ce que je fais, il faut qu'il Tu veux voilà. penser, à Eddie Murphy. Notre, notre acteur américain. Absolument. Donc, euh, je, je disais aussi, Georges, oui. que euh, ces filles que, que, que vous sélectionnez sont des filles qui n'ont au départ pas forcément... Pas la base, pas la base, absolument. Il faut avoir des réunions où on les explique où elles vont. Et chez moi, à la différence de l'autre concours concurrente, on doit apprendre géographiquement le pays où l'on va, la culture de ce pays, et puis, bien entendu, l'art de vivre et le pouvoir adapter Parce qu'il reste quand même un mois, 15 jours. Et là, on retrouve le monde entier. C'est le monde entier qui est présent dans ces concours. Miss Monde, c'est 115 pays. Miss International au Japon, c'est 75, 80. Et on doit apprendre à vivre déjà en harmonie et le pouvoir défendre les valeurs de ce qui est à nous en Guadeloupe, le meeting Guadeloupe, c'est ça qui est Miss International. Guadeloupe. De, de préparer des thèmes qui. Ah oui, absolument. Il faut qu'ils aient un projet caritatif. Euh, par exemple, Anaïs avait, comme l'actuelle Miss Sortant, euh, à La Rose, a préparé la dripanositose, oui. qui est quand même son. son, son, son, son, son, son... Son, son projet caritatif c'est un projet qui, est, qui est le Miss Monde à travers le monde et à travers Miss Monde pouvoir aider, à pouvoir contribuer à résoudre cette maladie qui, qui ah, fait des victimes Alors, voilà. Absolument. Et il faut aussi le Thaïlande il y a aussi plusieurs épreuves qualificatives avant ces concours pour pouvoir être sélectionnés. Et bien entendu, le gâteau, le, la le, solution le, le gâteau, c'est bien, bien entendu le, se tenir correctement, avoir l'élégance, le monde de la beauté, le prêcher chez les standards internationaux. Et j'arrive justement à pouvoir former ces candidates. Et elles se donnent aussi à cœur, à joie, à déjà connaître. C'est toujours une belle expérience dans sa vie de dire qu'on est allé au Japon, qu'on est, qu est allé en Afrique du Sud, qu'on est allé en Birmanie, qu'on est allé à Manille. C'est une expérience à dans une fois pour à marcher, à Absolument, à... absolument. Elle se donne aussi, et ses filles, et elles, elles veulent réussir. Mal, elles veulent vrai. réussir, par exemple, Marie-Laure Didon, qui a été une excellente candidate en Égypte. Vous savez, d'être à Cher Marché, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est l'une des stations balnéaires pour milliardaires, il faut le savoir, en Égypte. Et d'être de ce hôtel 5 étoiles, 5 stars, ce n'est pas donné à tout le monde. Et bien. elle a été une excellente candidate et elle a su défendre avec honneur les couleurs de la Guadeloupe. C'est une salue pour Élodie Grégo aussi, qui est en Pologne, à Cracovie, la ville de Jean-Paul deux, notre pape qui a fait, qu'on dit qu'il a été, c'était Saint Jean-Paul II, c'était en juillet dernier, c'est aussi Stacy Walsh qui a amené aux Philippines, qui a été la représentante de la Guadeloupe, qui a eu un excellent projet, les Sargasses, que nous luttons contre les envahissements de, de plage, etc. Parce que la Guadeloupe n'est plus la, le label, l'île belles Belzo, avec ses Sargasses, qui pollue et la, a perdu quelque part cette... Ce, ce, ce, son, son précis à cause des Sargasses que les touristes précisément nous boudent à cause de cela. Enfin, quoi qu'il en soit, et on a fait en sorte euh, Miss euh, Monde, après retour le c'est la première fois que Miss Monde se faisait de la Caraïbe, et on a très bien échangé avec l'île de Porto Rico, qui sont dix fois caribéens. Voilà. Maintenant, après cette histoire de, de, de Covid, est-ce que tout le monde est presque dans la tête de ces jeunes femmes ben, autre... J'espère bien qu'on va enlever cette à de le pack vaccinal et que ces filles pourront voyager, parce que c'est le cas de Saint Martin, la fille qui devait faire le concours, elle n'avait pas le pack vaccinal pour entrer sur le territoire américain mm -hmm. Porto Rico. J'ai dû la remplacer par la deuxième dauphine qui était la Ramatiro. Mais J'espère que le monde va évoluer et qu'on n'aura pas cette quatrième dose qui pose cependant. Voilà, C'est une obligation. C'est pour cela aussi que je me bats dans un autre domaine et que j'invite les candidats que nous écoutons à pouvoir dire, il faut oser dans la vie. Il faut oser à ne pas avoir peur. Ben, J'espère bien qu'il... Qu qu qu vous savez, le président, vous n'en pas politique. J'espère qu'il va comprendre tout simplement qu'il faut libérer la France. Ben oui, parce qu'il faut donner plus de liberté et qu'on retrouve le, la là, joie là, de vivre. Par exemple, là, on veut nous voir en famille, mmh. euh, nous voir avec euh, mmh. euh, la convivialité mmh. qu'on avait, l'hospitalité mmh. guadeloupéenne mmh. qu'on avait, et que la Guadeloupe retrouve... Euh, C'est de noblesse, tout ça, simplement. Moi, je suis d'accord. Voilà. Bon. Parce que vous, les présidents de clubs, de... Club, de, de de... Eh nous avons beaucoup subi. J beaucoup ah, subi, Et ah, surtout, euh, que, sans faire de politique, que le pouvoir local qu'il met en place, euh, exécutif, euh, ce président, soit plus négociable et comprendre mm -hmm. nos populations que nous sommes. Parce que c'est vrai que je ne connaissent eh pas mais la Guadeloupe. Eh eh de... voilà, mais, mais, mais, mais nous nous battons dans le international Guadeloupe et comme les galopes les îles de Guadeloupe. Ce pas facile. Hein, ah, parce que sommes... en fait. eh eh J'ai cité la compagnie Air anti express Je remercie la direction de R-Anti-Express, M. Romanos. Qui est un homme adorable et que je remercie, la plantation Grand Café, où c'est où j'ai fait mes premiers pas euh, d'enfant de, de, que j'ai grandi, M. Babin, et puis les amis et ses qui me soutiennent, et ses filles aussi qui se donnent aussi avec moi, euh, qui, qui se donnent les moyens de partir avec moi. C'est comme ça qu'on qu réussit Miss International à Guadeloupe, ses parents qui sont avec moi aussi, qui sont heureux de nous accompagner, c'est toujours ça. Moi, il faut d'abord euh, une préparation psychologique de savoir et vouloir bien la vie ce qu'on veut, être déterminé. C'est la première et de la, du secret de la réussite de Jonas Alors, vous me dites que vous avez qu'un seul partenaire, c'est R-Anti R-Anti Express. Et et le, et, et, de, de nos... Ah non, non, non, non, nos politiques ne nous écoutent ah. pas. Non, Vous savez, nous sommes dans un pays, c'est si regrettable de le dire, c'est resté encore euh, un pays colonisé. Parce que eux, la France est le centre du monde. Et j'ai dû affronter personnellement euh, dans ma vie un procès pour obtenir cette organisation que j'ai gagnée. Et pourtant, c'est un juge français qui m'a donné gagné sous Mme de Fontenay. Parce qu'elle s'était opposée farouchement à moi, à, euh, qui suis Georges Nadin, tout uni en bouteille, sous contre la puissante machine, on ne va pas milieu d'histoire, le club de la plaie, demol qui avec ses millions de dollars, j'ai gagné. Miss Monde m'a choisi et qu'elle avait utilisé une arme incontournable, un ministre des Affaires étrangères, pour écrire à Miss Monde pour enlever la Guadeloupe. Et vous savez que Miss Monde a répondu avec fermeté. Il est. Ils ne seront pas d'accord qu'un pays participant puisse s'initier dans leur concours qui est un droit privé. Ils ont le droit de prendre qui ils veulent. Monsieur Nandan, la Guadeloupe, c'est leur. C'est le poteau mi-temps. Je suis content de défendre l'image de Julia Morley, la superviseur générale, manager de Miss Monde. Et ils ont répondu à ce ministre des Affaires étrangères cela. L'histoire dira que ça a continué. Et j'en suis fier d'avoir gagné ce, ce, ce, ce procès et qui m'a permis de continuer. C'était en, en, en 2008. Et quand je vois, elle a utilisé, monté des Guadeloupéens contre les Guadeloupéens. Je dis, je sais, mon âge, c'est comme un diable. Il diable, alors je en libre, il libre moi, il quitter moi, il continuer moi, je continue ma route, mon chemin, il n'y a personne, il n'y a que la mort seulement qui m'arrête sur mon chemin, Cependant, que... je tenais à dire, j'ai eu après, à victime de cette dame où elle avait monté en Afrique du Sud, une affaire de vol de robe pour disqualifier la Guadeloupe et la Martinique, j'ai dû partir en quatrième vitesse, en Afrique du Sud, à Johannesburg, avec le 747 de la Louvre, qu'on faire un autre chemin pour ne pas attirer à Paris, où toute la presse parisienne se déchineait sur moi, Europe, un France Inter, etc., un organisateur de combat de coq, etc. Ben oui, j'ai dû passer par une autre route pour arriver en Afrique du Sud à Johannesburg, à quatre heures avant le show, au Mondial International Convention Center. Et quand je suis arrivé, il n'en était rien. Mais vraiment, il n'en était rien. C est, c est, eh ben oui, j'ai dû passer par l'Allemagne, par Francfort En 2008, j'avais une candidate qui concourait pour remonter la Guadeloupe, et Miss Martinique... Et M. Martinique a continué avec moi, c'est Mme Roubignel qui était la présidente de, de l'organisation, grâce à la force de M. Nodin a permis de valider Martinique en même temps. Aujourd'hui, la Martinique n'y est plus, parce que une, une, Mme Roubignel a quitté, c'est le monsieur qui a repris ça. Et pourtant, il a été semi finaliste de M. 6 e de Financhine, à qui était représentée par une candidate de la Guadeloupe, euh, qui a fait un excellent parcours aussi, et avec moi, et donc... Euh, euh, la vie a voulu, le, le destin a voulu que ça a continué, j'en suis très fier, et comme je le dis, sans qu'il y ait l'amorcement qui m'arrêtera dans cela. Le rocadilan, il y ni balan, quand bata bat il y des prix c'est clair. Oh, pour le l'instant président là il y est tête à tête y succès il y a succès il y a ouais il a aussi, il a qu'à penser qu'avec nous de ça après pour l'instant nous pas fait l'élection nous prévu le 3 juillet et oh, peut-être Miss Monguéla c'est les formations du ben excusez Miss Ward sera présent à où va se passer parce a une négociation de la place parce qu'on s'affole nous qu'à de quand pour faire une dans dans à pour faire ça dans le prestige nous ici fait quand même L'hôtel de de la Guadeloupe, il faut savoir que les plus grands hôtels de la Guadeloupe accueillent le show. Je ne parle pas d'élection, on parle, de on parle de, du show Miss International de la Guadeloupe, parce qu'on le label aujourd'hui. Puis on va avoir une représentation avec ces concours-là. Concours il faut avoir un lieu, un cadre international. Voilà. Super. Alors, nous dit tout ça, nous donnez à dire, nous allons y encore, nous finis, nous ne pas partir, et bien, il va falloir qu'on y aille. Sinon, vous parlez des ça, aussi, si vous c'est de quel âge, à quel âge Il ne faut pas y avoir des petits moules Voilà, au maximum, on peut prendre, de 25 ans jusqu'à 18 ans. De, de, alors, ça commence de 18 à 25. Voilà, il faut qu'on soit majeur, c'est clair. Ouais. Parce que si on n'est pas majeur, c'est pas la peine. Il n'y a pas de petit ami qui vient. Euh, ai non, aimé, non, non, non. Alors, dans... surtout, ouais. de, pas de perturbateurs. Ouais. c'est clair. C'est le règlement. Pour ouais. Ou pas, parce qu'elles sont, sont amenées à aller plus loin. Ouais. Après ouais. moi, c'est patholique. Voilà. Je vous euh, résous. Alors, les... good evening, bonsoir. Bonne soirée. Et, et puis, à bientôt, moi aussi un au revoir et nous compatis, d'accord Nous bye. Bye bye. merci George C'est George C'est anglais, ah, ah, mais... Quoi, mais... mais, faut à la faut, faut... faut Je vais mettre, ah, hein, Je compte bien, nous au Vietnam, Nous au Vietnam, alors, à Ah oui, voilà, en Italie là, voilà Ciao, bye bye Dans une prochaine ah, émission ah, Air la vraie compagnie low cost des Antilles françaises depuis 2002.